Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, et oui je suis encore dans mon centre, salut, ça faisait un moment Alors oui, alors c'est une petite vidéo que je fais pour vous là Alors pour vous annoncer des trucs qui sont pas... qui sont pas... réjouissants Alors première chose, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous allez voir qu'il y a une disparition d'une centaine de vidéos qui sont été supprimé. C'est tout à fait normal parce que Andrix est un gros enfoiré sans aucune raison il m'a demandé de supprimer les vidéos donc j'ai supprimé les vidéos donc j'espère qu'elles sont toutes supprimées. Voilà tout simplement. Ensuite euh, deuxièmement c'est qu'il n'y aura plus de vidéos d'intro parce que mon logiciel, mon ordinateur a été réinitialisé et donc, je n'ai plus Windows Movie Maker. Donc, euh, si, si par hasard, vous avez un lien pour pouvoir le télécharger, ça m'arrangerait. Parce que ça, ça me permettrait de refaire des vidéos comme je faisais avant. La troisième chose. La troisième chose, c'est que je suis en vacances. Donc, du 20 décembre au 3 janvier, et je vais vous faire des ouvertures de folie! Ouais! Des nouvelles vidéos, enfin donc euh, voilà je vais vous faire pas mal d'ouvertures ensuite euh, qu'est ce que je peux vous dire c'est que mon disque dur m'a planté aussi donc du coup j'ai perdu tout ce que tous mes fichiers que j'avais dessus donc j'ai été obligé d'en recommander hier soir donc j'espère que celui que j'ai commandé va marcher hein qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus Bon, il y a pas mal de merde qui m'est sont arrivés récemment, mais je garde la tête haute, et je vais toujours vous faire des vidéos. Alors ça sera plus simple, mauvaise qualité comme d'habitude, comme vous me l'avez souvent dit, voilà. Mais je vais vous faire des ouvertures. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire. Et puis on se dit à très bientôt sur la team astral video, le 20 décembre. Allez, ciao tout le monde